Le Master Management Global a été créé en collaboration avec l'Université Paris-Dauphine. Voilà maintenant 17 années. Donc nous allons accueillir prochainement notre 23e promotion. Et ce partenariat, dans sa durée, puisque 17 ans c'est un, un partenariat long, est un élément qui vous apporte la, qui apporte la preuve en fait, de la véritable complémentarité des deux institutions, à la fois Paris-Dauphine et puis la SEGOS puisque chacune de ces organisations apporte une plus-value réelle au bénéfice des participants dans le programme. Alors en fait, quel est la, la, le sens du partenariat C'est que chacun apporte sa spécificité. On peut dire que l'Université Paris-Dauphine va apporter l'excellence académique, hein, en étant un, petit peu, un, un peu synthétique. Du côté de, de la Ségos, on va apporter une vision plus opérationnelle des choses. les grands axes de ce programme Management Global, c'est déjà contenu dans le titre lui-même. Management Global, sous entendu des entreprises. Donc, si je devais situer quatre grands axes sur ce programme, c'est déjà on va permettre aux, aux étudiants d'apprendre ou de réapprendre dans les grands domaines du, du management des entreprises. Ça, c'est le premier axe. Il y en a un second euh, axe dans ce programme, c'est de leur permettre de bien comprendre toutes les interactions qui existent entre les différents domaines du management des entreprises. Évidemment, il y a une dimension sur le management des équipes et le développement de son leadership personnel. Et puis pour finir, comme le programme ambitionne de faire de manager d'entreprise de, au niveau global, donc il y a tout un aspect sur la stratégie des entreprises et donc le, leur, la capacité donc des, des étudiants à définir une stratégie et ensuite à la, à la déployer. Alors, on accompagne les étudiants durant, la, durant le master de différentes façons. Déjà, les, les étudiants ont un, un diagnostic stratégique à réaliser sur une PME. Ils le font en groupe et ils sont accompagnés dans, ce, dans cette étude qui dure quasiment pendant toute la durée du programme par un, par un professionnel qui, qui joue le rôle de tuteur. Ça, c'est plus sur l'aspect étude d'entreprise. Et puis, au plan personnel, ils peuvent, s'ils le souhaitent, être accompagnés par un dispositif de coaching que nous avons mis en place il y a maintenant deux promotions. Nous avons des participants qui viennent d'environnements de, professionnels très différents et c'est une des caractéristiques et une des richesses de ce master. Néanmoins, on va les retrouver tous sur une ambition commune, l'ambition en fait de donner un nouvel élan à leur carrière. Donc, comment ils vont donner ce nouvel élan à leur carrière En comblant des manques et puis en acquérant une véritable vision globale de l'entreprise. Alors nos participants ont en règle générale une quarantaine d'années, ils, ils ont déjà une première expérience de management généralement significative d'une quinzaine d'années. Donc qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans ce programme Ils viennent chercher un nouvel élan dans leur carrière professionnelle pour pouvoir franchir des, des nouvelles étapes et accéder à des fonctions de direction. Donc voilà ce qu'ils viennent, voilà qu viennent chercher et ce qu'on va essayer de leur le apporter des personnes qui ont suivi une, une, une, une ascension professionnelle régulière et qui cherchent maintenant à franchir un, une étape supplémentaire pour avoir des responsabilités plus larges, soit au niveau de la direction d'entreprise ou d'une business unit. Alors l'organisation temporelle, elle a été étudiée pour parfaitement convenir à des professionnels qui sont en activité. Donc, elle se déroule à raison de sessions de, euh, de deux jours vendredi et samedi, à raison de deux sessions par mois. Si bien que pour un professionnel en activité, ça va nécessiter une absence de deux jours par mois de son entreprise. Et ça va également permettre de mettre en avant, au regard de son entreprise, l'investissement personnel qu'il met lui également dans le, dans le programme. La réponse n'est pas forcément évidente dans la mesure où les diplômés viennent d'origines professionnelles très variées. Certains viennent de, de petites entreprises, d'autres de grandes entreprises, voire d'organisations non-profit. Ce qu'on peut dire, c'est que assurément, à l'issue de ce master, les diplômés vont avoir sans doute l'opportunité de, de progresser au sein de leur entreprise parce que généralement c'est une démarche qu'ils vont avoir conduit en, en, en associant leur entreprise. Et puis ça peut être aussi pour eux le révélateur aussi sur un nouveau parcours professionnel à, à envisager. Certains se sont lancés dans la création d'entreprises, d'autres se sont repositionnés sur le marché de l'emploi ou ont évolué sur, vers des métiers très différents de leurs fonctions antérieures.